Septembre 2018, nous sommes sur le circuit du Luc, il fait beau, jour de fête, les 50 ans du circuit d'un côté, les 50 ans de l'écurie d'AGS de l'autre et le 38e anniversaire de la première victoire d'AGS en Formule 2 à Pau en 1980, grâce à richard Dallest. Celui-ci est présent, il va tourner avec la voiture, nous lui demandons ses souvenirs de cette fameuse course. Première victoire pour lui comme pour l'écurie. Richard, c'est à vous. Euh, bon départ. Ensuite peut-être euh, des, des, pas des accrochages, mais des, des, des... Ils se sont gênés devant. Enfin, fait bon, je me suis vite retrouvé troisième, euh, je crois, puis après deuxième. Et, et puis après euh, Patrick Gaillard était juste devant moi. Et puis bon, euh, j'étais en train de, de réfléchir où j'allais le doubler parce que je voyais que j'étais plus rapide que lui. Mais bon, c'est difficile de doubler à peau. Et j ai, j ai, j ai, je, je gambergeais, quoi. Hein. J'étais derrière, je me disais, bon, à quel endroit je peux doubler sans m'accrocher. Et puis bon, après lui, il a eu, je crois, un petit problème. Euh, il a ralenti, je l'ai doublé, et voilà. Et après, j'ai gagné facilement. Hein. Pas, je dire, pas. La météo était. On avait démarré la course, je crois, c'était sec et un peu mouillé, parce qu'il n'avait plus, mais on est parti en slick. Donc c'était quand même assez… c'était limite, ouais, piégeux. <rire> ouais, piégeux. Et la, la GS avait des qualités particulières dans, dans oui. ce genre de oui, oui, oui, complètement. Ce genre circuit Oui, complètement. Pas sur le genre de circuit, mais par rapport à la pluie. C'est une voiture qui avait un empattement très long, le plus long de Padok enfin, qui était facile à conduire. Et souvent, les voitures qui ne sont pas très bonnes sur le sec sont faciles sous la voiture. Parce que euh, c'est Jean qui m'a attaché. Et à l'époque c'est Jean qui m'a attaché. Et quand j'ai mis le cas, je me suis assis à la voiture. Mais ben alors j'ai eu l'impression, dès que j'ai mis la première je suis parti, d'être sorti un quart d'heure avant de la voiture. Alors que ça fait 38 ans que je n'ai pas eh monté oui, là-dedans. 38 ans. 38 ans. J'ai eu l'impression que j'étais sorti un quart d'heure avant. Je fais tour et tout et après il y a tout qui revient mais instantanément l'appréciation de la vitesse et la voiture je retourne la même c'est un peu feignante facile à conduire très bonne petite structure familiale même par rapport aux autres écuries de F2 vous aviez un faible effectif. Hein ah oui, oui, oui, nous on était un sous-effectif et, euh, et on avait un budget qui devait être le quart de, de, de, de, de par exemple d'un budget qu'on avait à l'époque euh, de Césaris lorsqu'il était avec euh, March et Malboro et Rondonis, qui était le manager, ils avaient un budget quatre fois plus important que le Il n'y a pas là, photo. Là. Oui. Il a pas photo. Résultat exceptionnel avec les moyens de... voilà Après, au niveau entente, c'est à mon avis AGS et, et, et, et les relations que j'ai entretenues avec eux, à mon avis, ce sont un peu les mêmes qu'avait qu Jacques Lafitte avec euh, Guy Ligier.